Toute ma vie j'ai eu du succès, j'étais un, un des plus jeunes entrepreneurs de France à, à faire fortune à, avant, avant 40 ans, j'ai toujours vogué de, de succès en succès, même si c'était dans la difficulté j'avais quand même du succès, Et, mais, euh, mais j'étais pas heureux. Je crois que j'avais besoin de, de, de mourir en fait à cette ancienne vie de, de winner, euh, dans laquelle je voguais de, de succès en succès. J'avais besoin de, de, de mourir à cette vie pour en effet redémarrer autre chose. Ouais. J'ai décidé d'aider les personnes à entreprendre en, en conscience de qui ils sont. J'ai gagné des, des millions, j'étais un, un des plus jeunes entrepreneurs de France à, à faire fortune à, à moins de 40 ans. Et aujourd'hui, j'ai décidé de, de changer ma vie, j'ai décidé d'aider les personnes à, à, à entreprendre, à lancer leurs euh, leur projets, mais en se respectant. Donc, j'invite les gens à se, à se respecter et, euh, et à contribuer à participer à la création d'un monde meilleur. Ce que je vais apporter aux porteurs de projets, euh, d'abord, c'est la prise de décision. Donc, c'est le c'est le déclic qu'eux également peuvent passer à l'acte, eux également euh, peuvent lancer leur, euh, leur projet, que ce n'est pas réservé à une élite. Donc ça, ça je veux vraiment l'ouvrir le, le, à tout le monde parce que j'ai vu tellement de personnes me dire « Oui, mais moi, je ne peux pas passer à l'acte, je ne peux pas démarrer mon projet parce que j'ai pas d'argent, parce que je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis trop gros, je suis trop maigre, je suis trop ci, je suis trop ça. » J'ai vu tellement de porteurs de projets différents, j'ai vu des, des extravertis, j'ai vu des introvertis, j'ai tout vu. Donc, ce n'est pas ça le, le, le critère, c'est vraiment le, c est, c est un choix de vie, c'est l'envie de se, se réaliser. Donc, c'est expliquer ça aux, aux différents porteurs de projets et puis travailler sur, euh, sur l'ouverture, c'est-à-dire euh, les aider à prendre conscience que eux également peuvent, euh, peuvent avoir des initiatives positives pour le monde, mais se respecter, se, se respecter eux-mêmes. Euh, être joyeux, être libéré, euh, vivre vraiment la vie qu'ils ont, qu ont envie de vivre tout en contribuant à, à l'humanité. Je pense que mon projet de vie, c'est aussi d'aider, d'accompagner les, les autres, euh, de leur permettre d'améliorer eux également leur, leur vie. Je me réveille le matin, euh, j'ai envie d'y aller, j'ai les, les yeux qui pétillent, je suis... Euh, euh, je suis joyeux, je suis en train, j'ai des, des idées qui arrivent. Je suis, on appelle ça le, je suis dans le flow, j'appelle ça être dans, dans le flow de la vie. Quoi. La, la, la vie coule en moi de manière positive. Ouais. Pour moi ce qui est important c'était d'être à la bonne place. Et aujourd'hui j'ai l'intime conviction que je suis à la bonne place. Et, et ça je peux le dire par rapport aux signes. Euh, c'est des signes, c'est des synchronicités, c'est. Euh, euh, voilà. Et puis je suis bien, quand, quand je fais ça, je, je suis bien, et, et puis j'arrive à un moment de ma vie où j'ai envie de contribuer. J'ai mis du temps à trouver le, mon, mon projet de vie, j'appelle ça, ça comme ça, ou mon axe de vie. J'ai mis, mis un certain temps, euh, j'ai compris très jeune que j'étais fait pour entreprendre, pour créer des projets, pour, pour développer des projets, ça, ça j'ai compris très, très jeune. Euh, mais, mais le fait d'être dans la contribution, dans, dans l'aide aux autres, euh, dans, le, dans le partage, dans le... ça, ça j'ai mis plus longtemps à, à vraiment comprendre. il m'a fallu une épreuve forte. Quand j'étais jeune, ce qui vraiment me, me donnait de l'émotion, c'est quand je voyais ces, ces humanitaires, ces mères Teresa, Abbé Pierre et autres euh, qui donnaient leur vie en fait pour une cause. Ça ça m'a toujours fait vibrer. Je me suis aujourd'hui euh, ouais, extraordinaire. Et donc, j'en suis pas encore tout à fait là, mais j'avais ça au fond de moi. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de contribuer, de me dire, voilà, il te reste 20 ans de vie professionnelle où tu peux contribuer, tu peux participer à la création d'un monde meilleur, tu peux changer le monde à ton niveau, donc vas-y, quoi. Pour moi, la clé du bonheur, c'est vraiment être dans la légèreté, dans, dans la simplicité, euh, dans la tranquillité, euh, ne pas vouloir plaire à l'autre, ne pas vouloir réussir pour le regard des autres, mais réussir en fait pour aider les autres. Euh, la métaphore, ce serait, on n'est pas là pour, pour briller, mais on est là pour éclairer. En fait. J'ai vu tellement de personnes qui avaient des des bonnes idées, des idées positives pour l'humanité. Et puis d'année en année, année en année, on les retrouve et, et rien n'avance. Donc voilà, mon initiative, c'est ça, c'est de les aider à se lancer. D'où le mouvement que j'ai créé qui s'appelle ⁇ Lançons-nous ⁇ J'ai des outils, enfin mes, mes outils, alors déjà, c'est euh, des sites Internet, des sites Internet d'inspiration, on peut dire. C'est-à-dire inspirer ces personnes-là pour, pour les aider à se lancer, pour qu'elles aient un déclic. Euh, donc j'interview des, euh, des entrepreneurs, j'interviewe des personnes qui ont démarré leurs projets, des personnes qui ont fait des, des grands projets, et, et j'essaie de décortiquer en fait les leviers psychologiques. Euh, le levier psychologique qui, qui permet aux entrepreneurs de, de passer à l'acte. La réussite, c'est pas forcément euh, mener des grandes entreprises, c'est pas forcément euh, gagner des, des, des millions d'euros. Euh, la réussite, c'est propre à chacun, là, là encore. Et, euh, pour moi, quelqu'un qui a réussi, ça peut être, euh, on voit un, un éboueur qui est super content, euh, qui fait un sourire à, à, à tout le monde en mettant les poubelles dans le, dans le camion. Euh, C'est quelqu'un voilà, qui se plaît à faire, à faire ce qu'il fait et pour moi, il réussit sa vie. Euh, on voit... Un, euh, un, un agriculteur par exemple euh, qui, qui lance sa parcelle, sa parcelle bio en permaculture par exemple sur, sur quelques milliers de mètres carrés et qui en vit avec sa famille et qui est très heureux, c'est un exemple de réussite. Le regard de l'autre, le jugement de l'autre, j'étais très à cheval là-dessus, certainement parce que je, je jugeais aussi et donc en, en travaillant sur moi j'ai fini par dépasser par dépasser ça et aujourd'hui le, le jugement des autres me matin pratiquement plus. Certainement, euh, des personnes qui se moquent, qui se disent « oui, regarde lui, euh, qu'est-ce qu'il fait avec ses vidéos, avec son site, etc. Mais, » Mais peu importe, je sais que j'aide aussi, je sais que je, je contribue, je suis sur mon axe et rien ne me, me, me fera changer. D'abord de trouver ce qui vous met en... En, en joie, trouver ce qui, vous, ce qui vous fait plaisir, trouver votre projet de vie, vraiment, et il faut prendre du temps, ça peut mettre plusieurs années, ça peut mettre quelques minutes, mais ça peut mettre aussi plusieurs années, donc c'est prendre le temps de faire un retour sur soi, peut-être de se faire aider par un coach, par il y a différentes personnes qui peuvent, qui peuvent aider, donc c'est trouver vraiment euh, sa raison d'être, euh, sa raison d'être sur terre, ce qu'on est venu faire, et une fois qu'on a ça, se fixer des, des objectifs, se fixer des, des buts, qui peuvent être euh, très importants. Euh, donc rêver grand, ça c'est pas, ça je conseille fortement de, de, de, rêver, de rêver grand. Surtout de ne pas se, se limiter et ensuite faire le premier pas. Et on s'aperçoit que pas à pas, en fait, on finit par transformer sa vie et la vie des autres. Quand on est à sa place, on n'a pas besoin de forcer. Les choses arrivent et si on force, ça bloque justement l'énergie et là, on, on sort de son chemin. Donc surtout, euh, en, aucun cas, non, en aucun cas, il faut forcer. Après, euh, l'idée pour ne pas rentrer dans la force, c'est d'accepter ces obstacles, euh, d'accepter les choses et puis de, de repartir euh, différemment. Et là, de retrouver des choses beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles, beaucoup plus légères. J'ai eu plusieurs euh, Période dans ma vie, une première période, une quinzaine d'années d'activité professionnelle où j'ai voulu absolument gagner de l'argent, peut-être pour prouver, prouver que j'étais capable, prouver aux autres, prouver à ma famille, me prouver à moi. Et, et aujourd'hui, je suis, voilà, j'ai réalisé, j'ai réalisé donc ça, j'ai réussi à gagner de l'argent. J'étais pas heureux, mais j'étais grisé en fait par par la réussite, par les acquisitions d'entreprises, par les créations d'entreprises. Tout ça, c'était grisant, plaisant mais, euh, mais je n'étais pas, pas vraiment heureux et je n'étais pas en paix aussi, on peut dire. Il a fallu en fait que l'univers euh, ou la vie m'apporte une, une épreuve, une épreuve lourde euh, parce que le dépôt de bilan pour certaines personnes, c'est juste un acte de gestion et pour moi, euh, ça a été vraiment quelque chose de terrible parce que j'ai vraiment lutté pour éviter, j'ai tout fait pour éviter ce dépôt de bilan parce que je savais que j'allais mettre en difficulté certaines personnes. Et donc vraiment, je me suis battu pour l'éviter je, je ne l'ai pas évité. Pour moi, le, le dépôt de bilan était une épreuve très lourde et je suis tombé au fond du trou. Je suis tombé au fond du trou pendant plusieurs mois, même pendant, pendant plusieurs années. Quand j'étais au fond du trou, euh, on, on, voilà, on m'aurait dit tu, tu, tu disparais demain, euh, quelque part ça aurait été un soulagement. Voilà, J'aurais eu le courage peut-être de, de mettre fin à mes jours, ça aurait été un soulagement pour moi à cette époque-là. Et aujourd'hui, j'en suis relevé, je m'en suis relevé et aujourd'hui, je considère que chaque épreuve est un, est un cadeau. Mais bien évidemment, au moment où on est dans le trou, et, et là, il y a peut-être des personnes là, qui sont en train de vivre une épreuve très douloureuse. Donc bien évidemment, on se dit « mais il est fou, il est fou, c'est pas ça ». Et en fait, on s'aperçoit avec le recul, et, et j'ai regardé beaucoup de, de, de, de personnes et le fonctionnement est, est le même, avec le recul, quelques mois, quelques années après, on s'aperçoit de, de, de, de, du cadeau. C'est un cadeau parce que ça m'a permis de changer ma vie. Donc aujourd'hui, je vis beaucoup plus sereinement, j'ai ralenti, j'ai changé de région avec ma famille. Euh, voilà, j'ai changé ma vie. Ouais. Et donc j'ai fait un retour sur moi et, et là je me suis aperçu que euh, si je contribuais vraiment, si j'apportais si aux autres, là je me sentais bien. Ce que je voudrais surtout pas, c'est que certains auditeurs, se disent, oui, mais lui, euh, voilà, lui il, a, il a ci, il a ça, euh, et donc pour lui, ça a été possible, mais moi, je suis, moi, je suis différent. Euh, C'est vraiment possible pour, euh, pour tout le monde. Tout le monde peut euh, passer à l'acte, chacun, chacun d'entre nous, sur des projets différents. On est tous venus pour des choses bien, bien différentes. Moi, je suis complètement nul en technique, je suis nul en informatique. Je travaille avec des personnes qui sont fantastiques et qui se réalisent vraiment... En, et qui donc sur l'informatique ou sur des montages vidéo. Voilà, on est, chaque, chacun est venu pour des choses différentes, on se complète et, et on avance ensemble. Chacun, bien sûr, vit les choses euh, différemment, mais ce qui est important, c'est d'aller chercher les choses en soi. Il faut vraiment aller chercher les... Les, les réponses sont en soi, ce n'est pas chez les autres. Et, et vraiment, chacun euh, d'entre nous est capable de, de surmonter donc, un obstacle, est capable de surmonter une épreuve majeure, est capable de se, de se dépasser et de passer à l'acte et de lancer ses, ses projets.